Ensuite, nous avons des déclarations de députés. Et Député de, de Windsor-Takamsey, je prends la parole aujourd'hui pour dire que je crois en les miracles. Envieux d'en avoir un dans ma circonscription. C'est le miracle du 27 juin. Des organisateurs demandent à aider des 17 banques alimentaires avec des dons denrées alimentaires, ma, ma femme, Gail et moi, nous avons rempli notre grande caravane avec des denrées alimentaires. Durant ce miracle du 27 juin, des bénévoles ont recueilli 2 525 livres d'aliments euh, ou non, 916 tonnes métriques. C'est trois fois le record du monde pour des dons d'une seule journée. C'est suffisamment de nourriture pour nourrir 30 000 familles pour un an. C'est lors d'une pandémie où des milliers de personnes n'ont pas d'emploi, ont donné de l'argent et c'est un défi de donner, d'offrir de, des dons aux... Euh, caritatives. Les gens de Windsor eh, ont démontré leur altruisme et de prendre soin des autres et que nous sommes tous dans le, la même situation ensemble. Nous sommes tous solitaires. Je voudrais féliciter tous les gens de ma circonscription, comme c'est Lin Lindsay et Windsor, et que les miracles sont possibles. Merci. Déclaration de député, député de Mississauga Lakeshore. Merci, M. le Président. Il y a un mois, Roberta Pataglia, chanteur, elle a chanté la chanson de, de Charlotte et du film Une étoile est née, une autre étoile est née cette journée, où lorsqu'elle a euh, pu passer à la demi-finale de cette émission et Roberta a dit que jusqu'à présent, avec la COVID-19, le plus difficile, c'est de rester éloigné de sa famille et de ses proches. Donc, le 28 juin, on a organisé un défilé pour elle, plus de centaines de véhicules et plusieurs milliers de personnes se sont jointes à Roberta. Je voudrais remercier mes amis, Frank Travison de l'Association de bénévolence, euh, bénévolence de, euh, italienne, la police régionale de Peel et, et le, le maire était aussi, lorsque Roberta a dit qu'elle a été harcelée, intimidée par le passé, Simon Cowell lui a dit que des intimidateurs sont toujours menacés par des gens avec du talent. Et la façon qu'on peut les battre, c'est d'être heureux et d'avoir du succès. Je suis sûr que tout le monde va euh, être euh, de mon côté et de euh, la euh, féliciter tout au long de son parcours. Déclaration de député. Député de London North Centre, des infirmières ont travaillé toutes les heures de la journée pour lutter contre la COVID-19. Ils sont réellement des héros, mais au lieu de passer quelques heures avec leurs proches, ils ont dû manifester ce gouvernement et son projet de loi 124. Je suis allé à une manifestation où... Des infirmières de London m'ont dit très clairement qu'ils veulent qu'on agisse, non pas des mots creux de la part de ce gouvernement. Ils sont de ils n'en peuvent plus de l'ancien gouvernement libéral et que ce gouvernement ne les empêche d'avoir une augmentation salariale qui leur permet d'être au même niveau que l'inflation. Ils attendent de plus de dix ans. Le projet de loi 124 les permet... de euh, les en, Ils font en sorte qu'ils se sentent marginalisés. Le projet de loi 124, mais l'accent sur l'iniquité salariale. L'avenir des infirmières dépend d'être un métier qui est reconnu en étant à juste titre et qui est bien formé, et les infirmières de l'Ontario méritent mieux. Je ne suis pas plus d'accord avec eux. Je suis solidaire avec eux lorsqu'ils demandent l'abrogement du projet de loi 124. Il est temps que ce gouvernement... de d'en faire autant et d'abroger le projet de loi à 124. Député de Kitchener-Sud-Esplur, durant les, les derniers, derniers mois, nous, en tant qu'Ontariens, on a, a fait, fait face à un, un défi inédit de la COVID-19. L'incidence de ce virus a ont touché tous les Ontariens. Mais il y a aussi des, des incidents qui ont été qui ont permis aux gens d'espérer et des travailleurs de la santé qui offrent des soins de santé de la meilleure qualité pour ceux qui en ont pour besoin. Pour moi, un de mes commettants local est, est un point saillant. Jim, Jim McLean, ancien combattant, il m'a expliqué l'histoire de sa fille et de sa lutte avec la COVID-19 alors qu'elle est enceinte. C'était une situation horrible. Et Jim a utilisé pour en un, étant un, un, une source de motivation pour le bien. Il a organisé une course tout autour de euh, l'Ontario. Ils courent ensemble pour euh, stimuler la recherche de l'Université de Guelph sur la COVID-19. Tina, qui a passé dix jours euh, sur euh, des, un système de maintien de la vie artificielle, et que son fils a survécu, Link, l'histoire de Jim a changé ma perspective sur la pandémie et a fait en sorte que je me concentre sur les aspects plus positifs de la pandémie et alors qu'on fait tout ce qui est possible pour lutter contre ce virus. Merci. Merci. Déclaration de député, député de Toronto Centre. Merci. En dépit de l'interdiction sur les expulsions en Ontario, les propriétaires continuent de donner des avis d'expulsion à leurs locataires. Ils se mettent en ligne pour se débarrasser de leurs locataires aussitôt que la province permet à ce que les expulsions aient lieu. Et la semaine dernière, la province a, fait la, a mis en œuvre la première étape pour le faire. L'ordonnance a été euh, amendée et maintenant, ils peuvent reprendre le mois après la, déclaration, la fin de la déclaration d'urgence. Si le gouvernement décide de le faire d'ici les prochaines semaines, on pourrait commencer les expulsions au début du, du mois d'août. Mais les gens qui ont perdu leur emploi et leurs revenus à la suite de la pandémie ne sont pas plus capables de payer leur loyer. Maintenant qu'ils étaient auparavant, le gouvernement conservateur n'a rien fait pour protéger les locataires durant cette urgence inédite. Et non seulement est-ce qu'ils n'ont pas donné de répit, tel que le, la subvention salariale ou le, le, le, la subvention pour les loyers mais ils ont utilisé la COVID-19 pour accélérer l'adoption d'un projet de loi qui permettrait des expulsions plus rapides. Donc, est-ce que l'intention du premier ministre est de présider sur la plus grande expulsion des locataires dans l'histoire de notre province? Et où est-ce qu'il s'attend à ce qu que ces locataires aient? Est-ce que vous allez retirer le projet de loi 124? Hey, 184 plutôt et que vous allez mettre en œuvre la subvention des loyers? C'est ce que les locataires ont besoin pour survivre cette urgence. Merci. Déclaration de député. Député de Guelph, merci. Je prends la parole pour féliciter Down12, l'association de Guelph, des, des commerces, et des conseillers et tout le personnel municipal pour le plan de fermer les euh, rues du centre-ville pour que les restaurants puissent avoir plus de terrasses et un district de la restauration. Le centre-ville reprend vie. Les gens euh, font tout ce qu'ils peuvent pour appuyer les entreprises locales. Je suis content de pouvoir voir des gens participer à des activités de socialisation euh, en toute sécurité. Les rues sont pour les gens et la communauté, non seulement pour les déplacements des voitures, alors qu'on reprend nos activités commerciales on doit mieux bâtir, on doit réimaginer les espaces publics pour se concentrer sur les gens et non pas sur les véhicules. Les gens doivent avoir plus d'endroits où vivre et jouer pour les enfants. Les entreprises ont besoin de plus de place pour se réouvrir en toute sécurité au lieu de de démolir les endroits que nous aimons pour bâtir plus d'autoroutes. Rendons nos rues plus sécuritaires pour tous, pour mieux vivre et jouer et pour appuyer les entreprises locales et de bâtir des communautés plus fortes. Je voudrais remercier Guelph d'avoir pris cette première étape pour que cela ait lieu. Merci. Peter de Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier mes deux hôpitaux locaux de Peterborough Sud, Hills et Cambert Ford. Et Lorsque j'ai été élu, j'ai fait une tournée des deux hôpitaux et les deux enjeux qu'ils ont soulevés avec moi c'était la formule de financement des hôpitaux de moyenne taille et qui touche aussi les, les, les hôpitaux plus, de plus petite taille dans les régions rurales de l'Ontario. On espère ne, ne, ne jamais devoir avoir recours à un hôpital, mais ils sont là lorsque j'ai eu des accidents de rugby ou de soccer et aussi d'appuyer ma mère lorsqu'on a eu la difficile nouvelle qu'elle a eu le cancer. Je voudrais remercier les deux équipes des hôpitaux. Ce sont, ils font partie du tissu social qui permet de, de réunir les communautés locales. Je voudrais remercier le conseil d'administration, les intervenants de première ligne, le personnel et tous les bénévoles pour tout le travail qu'ils ont fait pour militer, pour s'attaquer au sous-financement de leurs hôpitaux. Je suis content de dire qu'on s'est attaqué, attaqué au problème de, de, de la formule de financement. Et j'ai été joint par le premier ministre et par la ministre Elliott pour annoncer une augmentation de 20 de financement pour les hôpitaux. Et je voudrais remercier le personnel et tous les euh, travailleurs de première ligne et toutes les personnes dans ma, dans ma communauté qui appuient les hôpitaux. Merci. Merci. Déclaration de député député de Branton East. Le juillet noir, c'est une période de douleur pour des Canadiens. Dans, on a utilisé des listes de, vecteurs, de, de voteurs pour s'attaquer au peuple Tamul. Des, des millions ont été déplacés. Et ont été ciblés. Le gouvernement non seulement est-ce qu'il voulait opprimer ce, euh, le peuple tamoul, mais il voulait les tuer. On a vu une campagne de génocide par le gouvernement sri lankais contre le, le peuple tamoul pendant des années. Le peuple tamoul ont été enlevés et ont été disparus et tués. Même les enfants ont été tués. Et même les bombardements de l'hôpital de Chole. Des milliers ont décédé lors d'un autre génocide et ils ne, sont plus en, ils ne sont pas en sécurité alors qu'ils font face à, à une violence structurelle. En dépit de tout ce, ce désespoir, lorsque je vois la communauté tamoule au Canada, tout ce que je vois, c'est la force. C'est une communauté résiliente qui se lève debout. Et en dépit de toute cette vi violence, il continue d'être fort. Donc c'est pour cette raison que je demande à tous les Canadiens, tous les gens dans cette Chambre d'appuyer le peuple tamoul et pour leur poursuite, pour la justice, donc pour qu'on puisse ne jamais oublier le juillet noir. Mmh. Merci. Merci. Député de flamborough déclaration député. Merci, Monsieur le Président. Je suis tellement ravi de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter les efforts des entrepreneurs dans la province pour se remettre sur la bonne voie à la suite du confinement de la COVID-19. Les entreprises ont sacrifié beaucoup lorsqu'ils ont fermé leurs portes pour participer à la lutte contre la, la COVID-19. Le secteur de, du tourisme a été dévasté. En ce moment, je suis sur le comité spécial sur et, et le comité permanent des affaires économiques et plusieurs des gens nous ont parlé de, des effets de la COVID-19. Par contre, ils sont toujours optimistes envers l'avenir. Ils savent que notre gouvernement est prêt à tout faire pour les aider, pour se remettre de la crise. Notre premier ministre est engagé à réduire les fardeaux administratifs les restaurants dans ma euh, ville de Hamilton ont ouvert des districts de restauration à l'extérieur. Nous, on les a appuyés en assouplissant les restrictions pour leur permettre d'offrir de, euh, de l'alcool dans les espaces publics et notre gouvernement a émis une ordonnance d'urgence pour permettre aux municipalités d'adapter très rapidement des arrêtés municipaux pour créer et de prolonger des espaces à l'extérieur pour les restaurants. Ce processus a été réduit de quelques semaines à des jours et les entreprises saisissent ces occasions. Et à Hamilton, plus de 120 demandes ont été faites et ont été reçues et presque tous vont être acceptés. Les entrepreneurs ont relevé le défi de trouver des moyens créatifs pour continuer leurs activités à la face de cette pandémie et ces entreprises sont essentielles pour créer des emplois. Et je suis ravi de dire que notre Premier ministre et notre gouvernement les ont permis de naviguer ces eaux troubles lors de cette pandémie. Député de brantford brandt déclaration de député. Merci. La semaine dernière, nous avons déposé le projet de loi 197, loi pour la relance économique confrontée à la COVID-19, qui se concentre sur renforcer les communautés dans toutes les régions de la province. Une partie de cette loi et qui a été bien appuyé par les gens dans ma circonscription, c'est la voie au chapitre des municipalités concernant les projets qui sont proposés dans leur communauté. Pendant des décennies, les municipalités partout en Ontario ont eu des projets qui ont été imposés sur eux et n'ont jamais été consultés à savoir s'ils étaient prêts à accueillir de tels projets, d'exiger la... Le euh, processus de soutien des municipalités est une étape importante pour s'assurer que les municipalités qui sont le plus touchées par... Ce, ces nouveaux projets soient une, une voie au chapitre sur un projet si important. Il y a eu plus de 140 municipalités qui ont adopté des projets de loi qui leur permettent d'avoir l'autorité d'approuver les emplacements de nouveaux sites d'enfouissement. Et je suis contente de, de faire partie d'un gouvernement qui a écouté ces municipalités. Cette proposition est un, une approche équilibrée qui permet aux municipalités d'avoir plus, plus de mots à dire sur les sites d'enfouissement. Je voudrais remercier le ministre des, de l'Environnement, de la Protection des parcs et de continuer avec notre engagement sur notre plan environnemental fait en Ontario. Merci. Cela conclut le temps des déclarations des députés de ce matin.